Salut Romain, Salut. on a travaillé sur la tarification pour voir si c'était un vrai levier pour faire en sorte que les gens prennent plus ces transports en commun. Alors qu'en est-il bah, Nous on pense que c'est le cas. Euh, c'est important de se rappeler que Nantes c'est une des métropoles les plus chères de France en termes du, de tarifs de transports en commun. Et donc euh, on pense qu'il n'y euh, a pas photo, ça a un impact en fait. Donc euh, une, euh, la première proposition qu'on fait par rapport à ça, c'est de euh, proposer la gratuité des transports pour toutes les personnes euh, gagnant moins de 1600 euros par mois. 1600 euros par mois, c'est pas un chiffre qu'on a sorti dans le chapeau. Ça correspond au revenu, revenu médian en France. Donc, euh, en fixant cette limite-là, ça permet de dire les personnes à faible revenu auront droit à cette gratuité, en fait. Ok, super. Et comment est-ce qu'on fait pour que ce soit euh, vraiment efficient, pour que ce soit euh, vraiment accessible aux personnes concernées bah, on le fait sur deux axes en fait, euh, déjà en simplifiant, en faisant un portail euh, sur internet avec une procédure simplifiée un maximum et orientée sur les mobiles en fait, sur les téléphones portables parce que la plupart du temps maintenant les gens ils sont internet sur leur téléphone portable donc il faut que la procédure elle soit orientée là-dedans et aussi en proposant dans un maximum de lieux, genre les mairies annexes, les espaces de mobilité TAN d'accompagner les personnes dans cette démarche là et donc d'avoir du personnel de la TAN qui est spécifiquement consacré à cette question là, d'accompagner les personnes sur euh, remplir leur dossier en fait parce que euh, c'est jamais évident, donc quand on est accompagné directement, c'est plus simple. Et une autre proposition qu'on va faire sur la question de la gratuité, c'est la gratuité le soir, à partir de 20h en fait. Parce que le constat qu'on fait, c'est que euh, le réseau, il pourrait transporter plus de monde le soir, et ça répondrait à deux enjeux euh, qui nous semblent importants. Euh, un enjeu de sécurité en fait, où il y a pas mal de tensions et de problèmes d'incivilité et d'insécurité euh, autour du réseau le, le soir et que euh, on sait que la gratuité, ça permet de réduire ces incivilités, ces tensions en fait. Parce que dans les autres réseaux où ça a été tenté, ça marche très bien. Et, euh, et par ailleurs, on sait bien que euh, le fait, des fois, sur les derniers bus il y a peu de monde dans les bus, en fait, il y a peu de monde sur le réseau, et donc euh, ça ne contribue pas à se sentir en sécurité. Donc euh, plus il y aura d'usage euh, des transports la nuit, plus les gens se sentiront en sécurité, Et du coup pour nous c'est un, un objectif majeur, en fait, parce que ça incite aussi à l'usage du réseau en général. Et donc, et vu que le réseau n'est pas saturé à ces heures-là, bah, en fait, euh, en termes de coûts c'est assez négligeable pour la collectivité, c'est des bus qui circuleraient de toute façon. Et voilà. en plus, on peut faire en sorte que les contrôleurs qui travaillent la nuit euh, soient plutôt là pour assurer une présence rassurante, faire de la médiation si, si jamais il euh, y a des petits conflits, etc. Tout à fait, tout à fait. Et alors, c'est pas vraiment la gratuité, mais nous, une troisième mesure qu'on aimerait porter, c'est une simplification des tarifs. En fait, le, le ticket à l'unité, il a beaucoup augmenté ces dernières années. Et euh, donc, ce qu'on propose, c'est de dire, euh, le ticket à l'unité, il est à 1,50€ et le carnet tickets il est à 10 euros. C'est des tarifs simples qui incitent les gens à prendre des carnets et donc euh, qui permettent à tout le monde de monter dans un bus sans se prendre la tête. en fait. Et pour nous, c'est ça l'objectif, parce que c'est ça qui va permettre aux gens de le faire plutôt que de prendre leur bagnole. Donc on passe d'un carnet qui est autour de 15-16 euros Compte. à un carnet qui est à 10 euros. Tout à fait. Euh, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne propose pas la gratuité totale la gratuité totale, pour nous, c'est un objectif à long terme, mais c'est pas quelque chose qu'on peut euh, mettre en place tout de suite. Parce que, on, là encore, dans les villes où ça a été tenté, on sait que la gratuité totale, ça mène plus de monde dans les transports. Et d'ailleurs, c'est l'objectif. Sauf que le réseau actuel à Nantes, il est saturé, particulièrement dans sa partie centrale, en fait, autour de commerce, en gros. Et on peut pas rajouter plus de voyageurs à cet endroit-là, ça marcherait pas. Donc euh, nous, ce qu'on propose, c'est un ensemble de mesures pour réorganiser le réseau, le décentrer et le désaturer sur sa partie centrale. Donc ça, c'est des mesures euh, qu'on présente euh, par ailleurs. Et euh, afin qu'une fois que ces mesures soient réalisées et que le réseau, petit à petit, il se soit désaturé euh, au centre, eh ben, qu'on puisse aller vers la gratuité totale. en fait. Donc pour nous, la gratuité totale, c'est un objectif à long terme, mais euh, on a besoin de prendre le temps pour y aller. Donc on continue d'utiliser les recettes de la billetterie, des abonnements, etc. pour investir dans l'extension et l'intensification du réseau de transport en commun. Tout à fait. Donc ça, c'est notre façon d'aller vers la gratuité. Gratuité pour les personnes qui gagnent moins de 1600 euros par mois. Gratuité le soir à partir de 20h. Et un prix au ticket et au carnet nettement diminué. Maintenant, on peut passer au vélo.